Ce qui était très particulier avec cette étude, ou plutôt avec l'appel à proposition qu'avait lancé la Commission européenne en juillet 2012, c'était que ça semblait inspiré par un véritable désir d'aller regarder un petit peu au-delà de ce qui se faisait d'habitude. Je m'explique. Il y avait effectivement dans cet appel Mention explicite d'un vaste éventail de disciplines qui devaient être mises à contribution pour cette étude. Et ceci, c'était déjà en soi quelque chose de très intéressant, de très prometteur, parce que ça nous sauve un petit peu des sentiers battus. Alors, je pense que c'est en partie lié au fait que la rédaction de cet appel euh, a été en bonne partie influencée par notre collègue Wolfgang Matskiewicz, du Centre de Langue de la Freie Universität à Berlin, et euh, Wolfgang, qui avait suivi euh, des, des, des recherches antérieures, y compris des recherches dans le sixième programme-cadre auquel, euh, par ailleurs, j'avais également été mêlé, avait pu constater qu'il y avait un petit peu un risque de euh, euh, tourner un petit peu en circuit fermé en faisant appel un petit peu toujours aux mêmes apports disciplinaires, et il a très utilement voulu un petit peu casser cela, en suggérant avec succès à la Direction générale Recherche et Innovation de formuler cet appel de manière à ce qu'il y ait un vaste éventail de disciplines qui soient mises en collaboration les unes avec les autres pour proposer un regard multiple. Parmi les autres caractéristiques, de euh, cet appel, il y avait euh, le fait que il euh, était formulé autour de ce qu'ils appelaient huit domaines. Donc, vraiment, ce qu'ils appelaient des domaines, c'était des, des champs de questionnement. Et ces champs de questionnement étaient incroyablement vastes, enfin, totalisaient quelque chose d'extrêmement vaste, beaucoup plus que tous les projets sur le multilinguisme euh, pour lesquels il y avait eu des appels antérieurement. Très souvent, les projets sur le multilinguisme ils vont avoir un, un, une orientation qui va être euh, alors, souvent centrée sur des aspects sociolinguistiques, souvent centrée sur des aspects éducatifs, éventuellement didactiques, tandis que là, ces aspects étaient présents aussi, mais ils étaient complétés par toutes sortes de choses, et ça, donnait, euh, ça orientait, sans vraiment le dire, en direction d'une interrogation qu'on pourrait appeler « systémique ». Il s'agissait vraiment de voir le multilinguisme, la présence de différentes langues dans le, le, le concert européen comme un système qui parcourt, qui est transversal et qui euh, interpelle aussi bien euh, des dimensions euh, sociologiques, sociolinguistiques que éducatives, que politiques, que euh, dans certains cas euh, juridiques, traductologiques, etc. Alors, ce qu'on a fait, nous, et c'est peut-être ceci qui nous a valu euh, d'obtenir ce, ce projet pour lequel il y avait, je crois, une vingtaine de projets en lice, et ça mettait, vous eh voyez, vous mettez euh, pas des 20 projets, prenez entre, mettons, 10, 15 équipes par projet, et puis avec ça, vous, vous écrémez euh, toute la sociolinguistique européenne. Hein. Et euh, je pense qu'une des choses qui nous a valu, d'obtenir de, de, ce projet et puis euh, d'être effectivement bien, bien noté dans cette, cette, cette concurrence. C'est, je pense, qu'on a pris ces différentes injonctions, ces différentes attentes, on les a pris vraiment au sérieux. On a vraiment construit un projet qui se voulait systémique, qui considérait que les langues en Europe, c'est un tout et que c'est quelque chose qu'il faut voir en mettant dans un cadre cohérent, mutuellement relié les différentes dimensions euh, dont je parlais, et euh, à côté de ça, on a vraiment pris au sérieux également l'injonction d'interdisciplinarité, puisque nous avons eu des équipes d'une douzaine de disciplines qui étaient représentées dans le projet. Et de manière importante, aucune discipline n'avait de préséance. Ceci en contraste avec des projets concurrents, je les suis par la suite, mais j'en le... faisais de toute façon l'hypothèse, ceci, contrairement à d'autres équipes pour lesquelles ils n'avaient pas compris que c'était un projet sur le multilinguisme ou le plurilinguisme, mais ils ont cru comprendre que c'était un projet de sociolinguistique comme d'habitude, et puis ils ont mis, comme on le dit en allemand, quelques quelques feuilles de vigne. Euh, quelques caches-misères sous forme de une personne alibi de telle discipline, une autre personne alibi de telle autre discipline, et voilà, ils ont dit, nous avons un projet interdisciplinaire, ce qui évidemment n'était pas le cas. Je crois que le nôtre est interdisciplinaire depuis la racine, en visant en même temps à déboucher sur une vision systémique avec la possibilité de chercher à inférer des conséquences de politique linguistique sur des sujets, des thèmes, enfin, un éventail de questions pratiques assez variées. Alors voilà, je pense qu'on peut dire sur les origines, la, la, la, la genèse de, de, ce, de ce, ce projet, je ne sais pas si Marco veut, veut rajouter un détail ou un autre à, à, à ce propos, je ne vais peut-être pas aller plus loin maintenant, mais c'est juste pour camper un petit peu l'action, s'il y avait d'autres questions sur le, sur le projet, c'est très volontiers que moi-même ou Marco, euh, feront de notre mieux pour y répondre. Oui, je voulais juste, euh, déjà, de toute façon, bonsoir à tous et à toutes. Euh, je voulais juste ajouter un petit truc que François peut-être euh, n'a pas pensé de, de souligner, c'est que euh, dans, dans le projet MIME, dans la totalité du projet MIME, si on prend la, la totalité des, des, des sous-projets qui ont été développés à l'intérieur de MIME, on peut vraiment observer une sorte de une sorte de, de structure euh, comme si c'était une pyramide mais pas vraiment de hiérarchie mais il y a vraiment euh, du contenu qui a contribué sur le plan très académique très euh, scientifique et d'autres qui étaient des projets très appliqués euh, donc il y a vraiment c'était vraiment un projet euh, d'une portée énorme et euh, qui a vraiment contribué euh, aux à plusieurs disciplines d'une euh, à partir de plusieurs perspectives, et puis surtout euh, sur le plan euh, méthodologique, le, le projet entier euh, se base sur l'idée et démontre que le multilinguisme et la gestion du multilinguisme est une question complexe, et, et, et ça on a essayé de le prouver de manière très rigoureuse sur le plan euh, méthodologique. et euh, Finalement, ce n'est pas, pas à moi de, de dire si, si, si on a réussi à le faire, mais, mais je crois que de toute façon, on a, on a, on a contribué largement aussi sur ce, ce plan. Je, je, je pense que François est aussi d'accord. Je vais peut-être rajouter effectivement, merci Marco de préciser ça. Effectivement, l'idée que le multilinguisme est complexe, ça, ça, ça, je pense qu'on le sait tous. Ce qu'on a proposé, c'est au fond une manière d'essayer d'organiser cette complexité dans la perspective de, de la quête de réponse et de la proposition de réponse en, en, à travers la politique linguistique. Parce qu'on se dit, au fond, l'Europe est confrontée à, euh, à des, des, des, pas des injonctions, mais elle a des objectifs autour du multilinguisme qui, tout en étant euh, tous euh, valables, défendables, pertinents, honorables, ne sont pas forcément euh, aisément combinables. En certains cas, leur compatibilité est, est, est, est difficile, donc il s'agissait d'orienter les réponses en direction d'une mise en compatibilité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut à la fois euh, euh, garantir une Europe euh, fluide avec une communication euh, qui soit aisée entre des citoyens qui ont des, des profils linguistiques très très différents Comment est-ce qu'on peut en même temps éviter un, un rouleau compresseur linguistique, évidemment l'anglais, euh, du reste à ce propos, il y a deux, trois choses amusantes à, à raconter hein, dans nos rapports avec la commission autour de nos usages linguistiques, hein, mais je vais le faire dans un instant. Et euh, comment est-ce qu'on peut donc en même temps garantir, enfin, dé, définir des, des, des, des priorités, des interventions de politique linguistique qui permettent de, de, de garantir la préservation, la protection d'éléments de, de cette euh, diversité et là, c'est au fond deux choses qui vont qui tirent un petit peu dans des directions opposées, d'où l'idée mobilité d'une part, mais inclusion d'autre part. Et un point sur lequel nous avons beaucoup insisté, c'est que pour que inclusion, il puisse y avoir, il ne il s'agit absolument pas qu'il y ait une espèce de masse indifférenciée, mais il faut au contraire euh, qu'il y ait des, des, des milieux qui soient extrêmement spécifiques. La diversité, par définition, suppose qu'il y ait des éléments différents les uns des autres. C'est quelque chose qui est très, très clair dans les sciences de l'environnement, et c'est quelque chose qui, dans une certaine sociolinguistique contemporaine, qui est un petit peu fascinée par le, le, le mélange, tout est dans tout, etc., il perdent un petit peu sa vue pour une espèce de célébration d'une diversité creuse. Alors, nous, on a au contraire dit, non, nous voulons proposer des choses dans lesquelles la diversité soit véritablement vivante, respectée. Et comme je vous parle ici d'une région on parle de gaélique d'Ecosse, 80 000 locuteurs au maximum, et dans les îles où je suis, juste 52% le, le, le pratiquent régulièrement. C'est une langue très, très en danger. C'est un élément parmi d'autres de cette diversité. Puis en même temps, il fallait trouver des solutions, proposer des choses euh, qui soient de nature à augmenter euh, euh, la, la, la, la, la mobilité, la possibilité pour les Européens euh, de, de converser, de dialoguer directement. C'est ça qui nous a amené aussi à prévoir, que, euh, à confier une des, un des volets du projet, parce qu'il était divisé en 25 volets en fait, euh, à euh, une équipe qui a euh, travaillé en particulier sur l'espéranto, parce que pour nous, ça faisait partie de l'éventail de choses que la Commission n'avait absolument pas demandé, mais il nous semblait pertinent d'inclure ça dans l'éventail des solutions de nature à favoriser la compatibilité entre les différents objectifs pas toujours convergents que ceux de l'Union européenne. Je ne vais pas parler trop longtemps, donc je m'interromps, mais on est à disposition s'il y a d'autres questions naturellement. Vous, vous aviez dit que vous parleriez de quelques anecdotes de, de la Commission oui, européenne Oui, oui, alors ça, effectivement, il y en a une qui est amusante. Euh, C'est-à-dire que, vous voyez, lors d'un précédent projet européen, dans le programme cadre numéro 6, j'avais été non pas coordinateur, mais vice-coordinateur d'un projet qui s'appelait DILAN, pour Dynamique des langues, mais DILAN comme Bob Dylan, naturellement. On ne savait pas encore à ce moment-là qu'il aurait un prix Nobel, mais bon. Et puis… Euh, pour Dylan, nous avions demandé et obtenu de la Commission la possibilité de rendre nos rapports en euh, trois langues différentes, ça veut dire soit l'anglais, soit l'allemand, soit le français. Et j'ai demandé la même chose au moment où on négociait dans le cadre du programme 7, on négociait le négociait le, le contrat en fait, c'est une négociation avec la Commission, et là il nous a dit non, non, il faut que ce soit en anglais. Alors, euh, je me dit mais bon, pourquoi Oui, mais vous savez, les experts, ils ne lisent pas forcément euh, d'autres choses, donc euh, vous pouvez traduire dans d'autres langues si vous voulez, mais ça ne sert à rien, puis on ne vous paiera pas de traduction. J'ai dit, où est la base légale pour ça Et on m'a dit, il n'y a pas de base légale. Pas de base légale, mais c'est comme ça quand même. Alors, j'ai dit, bah, écoutez, moi, je ne voulais pas mettre en danger tout le projet par un refus, donc j'ai dit, d'accord, mais nous allons thématiser la chose et euh, c'est effectivement quelque chose qui ressort de certaines entrées du VADEMECOM, notamment pour celles qui concernent l'intercompréhension, qui concernent les politiques linguistiques dans les institutions universitaires, etc. Et c'est aussi un point qui ressort euh, du livre beaucoup plus épais, du livre d'environ 550 pages qui, est, euh, qui va sortir dans 3-4 mois, euh, qui est issu du projet, qui est fait en fait au plus du projet, parce que le projet, il est terminé, approuvé, bouclé et tout et tout. Donc, il y avait, si vous voulez, cette, cette admission par la Commission européenne qu'il euh, demandait quelque chose pour lequel il n'avait pas de base légale. Alors, à cette époque, dans le cadre d'activités plus tournées vers la, la, la francophonie, que Philippe Paquet, ici présent, euh, connaît bien, puisque... On a collaboré aussi dans des instances francophones. Dans ce cadre-là, j'étais à cette époque en rapport régulier avec Xavier Nort, qui était à l'époque le délégué général à la langue française et aux langues de France, dans le cadre d'autres de mes activités. Et je dis à Xavier, je lui raconte cette histoire, et puis il me dit « mais tu dois protester, tu dois dire non, pas question, etc. » Et je lui dis « écoute, je suis désolé, nous, nous les humbles chercheurs, nous ne sommes pas de la chair à canon, c'est toi qui dois aller parler à ton ministre » pour lui dire de rappeler un petit peu la commission à l'ordre. Et là, on, on, c'est si une des choses euh, euh, qui pourrait éventuellement ressortir du projet, c'est aussi mettre euh, les, les, les, les autorités des États membres, euh, dont moi-même je ne suis pas ressortissant du reste, euh, les, les mettre un petit peu en face de, bon, je pense qu'elles le savent déjà, mais de leur responsabilité pour être un petit peu plus cohérente. C'est sommairement, quelles sont les quelques conclusions majeures de MIME Et deuxième point, est-ce que cette recherche a reçu un écho auprès de l'Union européenne Je vais peut-être… Euh, le, le, le mieux euh, pour ce qui est des… Donc le rapport, le rapport MIME, je ne l'ai pas avec moi, euh, mais euh, vous pouvez donc, euh, le télécharger gratuitement. Par ailleurs, nous en avons encore quelques centaines d'exemplaires imprimés euh, qui, dont le coût a déjà été couvert, et que euh, pour ceux qui auraient des, des, des besoins de, de, de diffusion et l'occasion de diffuser euh, euh, cette, euh, ce livre, hein, on peut vous en faire parvenir des exemplaires. On l'a fait encore, enfin, c'est Marco qui a fait ça euh, il y a deux semaines, il a envoyé un paquet d'exemplaires pour les participants à une conférence qui se tenait en Allemagne, au nord de la Bavière, pour, euh, sur la question euh, quelles conséquences post-Brexit pour euh, euh, les langues en Europe. Donc, on est, on peut, euh, oh, oh, donc, tout, tout ceci est, est, est, est tout à fait disponible. Alors, néanmoins, pour, en quelques mots, mais sans avoir ça sous les, sous le, sans avoir le, le, le, le livre Mime sous les yeux, euh, ce que je pense qu'il faut, ce qui, moi, pour moi, était véritablement, euh, euh, ce qui ressortait de manière très importante, c'est à quel point, si puisqu'on était parti hein, de cette idée, des objectifs tous valables mais pas forcément convergents, donc une nécessité de trouver des techniques d'augmentation de la compatibilité entre mobilité et inclusion, entre langue commune d'une part, mais particularité d'autre part. Et euh, ce qui nous est apparu, c'est qu'au fond, on retombait, première chose, ça nous a semblé être un cas d'analyse dont l'hypothèse s'est confirmée que ce cas d'analyse était sans doute assez fécond, parce qu'il a pu être adapté par euh, des, des sociolinguistes, des juristes, des psychologues, euh, des géographes, euh, des juristes, etc. etc. et euh, c'est quelque chose qui ressort peut-être bien davantage dans le livre qui est encore maintenant, euh, voilà, on est au, au stade des épreuves de cet ouvrage. Donc, première chose, je pense qu'on peut, de manière générale, aborder pas mal des défis linguistiques de l'Europe en appliquant, en déclinant sur une question spécifique, ce qui reste une opposition fondamentale qui parcourt le tout. Donc ça, ça nous a confirmé qu'on a premièrement un instrument pour répondre à pas mal des de, de questions auxquels nous sommes confrontés, auxquels les États, les citoyens, les citoyens aussi, du reste, le sous-titre de, de l'appel de la Commission européenne, c'était le, euh, le défi du multilinguisme pour le citoyen européen. Euh, donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, qui pour moi était vraiment très importante, je l'ai un petit peu évoquée tout à l'heure, mais j'aimerais y revenir, c'est la réflexion assez fondamentale à laquelle ça nous a conduit sur… Qu'est-ce que c'est au fond que la diversité, la diversité des, des, des langues et des cultures Nous sommes actuellement confrontés, et c'est un point sur lequel euh, beaucoup de personnes travaillent, dont ici, du reste, je vois parmi les participants, il y a notre collègue Michele Gazzola, qui est professeur à, à, à l'Université d'Alster. Salut Michele, tu n'as pas ta photo, dans ton, ton image, mais on voit que tu es là. Euh, et euh, donc, il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui, enfin, de plus en plus de monde, je pense, qui se rendre compte que dans une bonne partie du discours qu'on entend actuellement sur la diversité, il y a une espèce de... une forme de flou qui est un petit peu dommageable. Et on a pu, je crois, avec le projet MIME, s'approcher de ce problème de fond et en faisant un parallèle, notamment avec les sciences de l'environnement, rappeler que quand on parle de diversité dans le contexte européen, la diversité présuppose l'existence d'éléments distincts. La diversité, ce n'est pas une bouillabaisse. La diversité, c'est des éléments distincts. Et en particulier, pour, pour qu'il y ait inclusion, pour qu'une une situation, une société puisse être inclusive, elle doit absolument euh, euh, avoir, maintenir en toute légitimité ses particularités linguistiques et culturelles, justement parce que c'est quand on a ce quelque chose, il faut quelque chose dans lequel on puisse inclure l'autre, dans lequel on puisse accueillir l'autre. Donc c'est pour ça que c'est très important, dans le cadre d'une vision politique de la diversité des langues, de dire « oui, nous allons avoir des moyens, il faut développer des moyens de se comprendre, de se parler ». Alors l'intercompréhension, l'espéranto, l'anglais, le recours à la traduction automatique. Moi, je suis un fan de DeepL, qui m'aide beaucoup, par exemple. Euh, et euh, utilisons euh, tout cela, et en utilisant tout cela, nous favorisons effectivement la, la, la possibilité de communiquer, mais c'est la possibilité de communiquer entre des éléments qui doivent revendiquer et préserver pleinement leur individualité. Et euh, ce faisant, on est amené, puisqu'il y a certaines composantes de la diversité qui sont plus menacées que d'autres, on peut avoir, tout en étant pleinement dans ce discours d'ouverture à l'autre et de diversité, on peut avoir en même temps des politiques qui vont être restrictives. Certains diraient protectionnistes, j'aime pas le terme, mais je ne l'aime pas parce qu'il est souvent construit comme une insulte, alors que ce n'est pas une insulte si c'est pris intelligemment. Euh, je conçois tout à fait que, vous voyez, dans certaines communes, de l'est de la Suisse, de langue romanche, une commune est décrétée romanche unilingue à partir du moment où 40%, pas 50, pas 60, 40% de la population déclare le romanche comme langue principale. Ça devient à ce moment-là une commune unilingue-romanche au titre d'une protection des éléments les plus menacés de la diversité. Donc, on peut avoir dans cette vision-là une, une, une approche à la diversité qui met en évidence le fait que la diversité exige le respect de ses composantes précisément pour que l'on ait quelque chose dans lequel on peut accueillir l'autre. Ça, je pense que c'est un des, pour moi, c'était, je pense, une des, une des bah, je, je pouvais faire l'hypothèse, mais pour moi, c'était une, une des choses les, les, plus, les plus fortes. Alors, à part ça, il y a aussi, et ça c'est, je crois, décliné assez en détail, dans euh, le, le val c'est résumé dans l'introduction du val si je me souviens bien, en 17 points plus spécifiques. Je ne sais pas si c'est dans le val ou bien si c'est dans un, un des innombrables rapports de, euh, appliqués, parce que c'est ce que réclamait aussi la Commission, on a dû pondre une quantité de ces rapports dont je pense qu'ils ne sont jamais lus, euh, ou rarement. Euh, on a aussi euh, résumé ça sous forme de 17 points essentiels, mais il me semble qu'il soit aussi dans l'introduction du Vademecum que je n'ai pas sous les yeux. Peut-être que euh, Marco pourra compléter ce point parce que peut-être que lui, il a un exemplaire avec lui. Euh, sinon, euh, ce que je voulais encore dire concernant le, le, la diffusion du Vademecum, on a fait beaucoup d'efforts pour le diffuser. On est allé, je suis allé en personne avec un autre membre de l'équipe, on est allé à Bruxelles avec une voiture chargée jusque-là d'exemplaires de Svademekom, et grâce à un contact de la délégation croate, je crois, on a pu accéder au bâtiment du Parlement et puis mettre un exemplaire dans la boîte aux lettres de tout parlementaire faisant partie de tel ou tel intergroupe ou telle ou telle commission parlementaire liée aux langues, à la diversité et à l'éducation. Donc, on en a déjà distribué comme ça sur les 750 parlementaires européens, on en a déjà distribué environ 200. On a aussi insisté auprès de certains organes de la commission qui sont en principe chargés de diffusion. Euh, on a insisté sur la nécessité de parler des résultats du projet et on a pu placer un ou deux petits articles, mais qui ont eu relativement peu, à mon avis, peu d'écho. Et là, je constate qu'il y a un trou noir. C'est-à-dire que la DGRI finance des recherches, la nôtre, c'était 5 millions. Alors, par rapport à des recherches en sciences dures, sciences du vivant, c'est rien. En sciences sociales, c'est pas mal. Mais euh, une fois qu'ils ont fait ça, après, il faut juste remplir certaines cases, reprendre certains rapports. Mais après ça, en temps de diffusion, pardonnez-moi, ils ne foutent rien. Okay Et ça, euh, je trouve que c'est problématique, parce qu'il y a quand même... Euh, une, euh, voyez, une, tout, tout, toute cette recherche qui est payée par le contribuable européen il a pas, pas que nous, il hein, y a d'autres projets dans d'autres domaines euh, qui sont apparemment il n'y a aucun canal de communication avec les autres directions générales alors peut-être qu'il existe et que je n'en sais rien mais j'ai l'impression qu'à à ce niveau-là une déficience considérable et là je lance un appel aux personnes ici présentes qui sont ressortissantes d'États membres et puis qui ont peut-être, par le réseau personnel, des liens avec des, euh, des, des fonctionnaires de, de, de haut niveau, ou bien qui sont dans la fonction diplomatique, etc. Euh, ben, Charles en particulier est bien placé pour, pour le faire. Là, je pense qu'il y a véritablement une politique spécifique de relais des résultats de la recherche qui est à mettre en place à partir de la DGRI vers les autres DG, en fonction des thématiques naturellement. Euh, François Grain, vous avez parlé de plusieurs anecdotes, si j'ai bien compris, par rapport à l'anglais et j'ai l'impression que vous nous n'avez raconté qu'une seule donc si on peut avoir les autres, mais euh, il y a peut-être une question plus intéressante que ça euh, d'un voilà. certain point de vue, c'est vous aviez parlé aussi donc de une petite partie du programme MIME euh, qui était en lien avec l'espéranto et est-ce qu'on pourrait savoir d'une part qui étaient un peu le, les personnes de ce groupe particulier Et puis un petit peu les résultats, et est-ce que ça peut apporter une conséquence quelconque Voilà. Merci. Alors, vous avez raison, je me suis peut-être trop avancé en parlant de, de diverses anecdotes, parce qu'au fond, c'est largement des, des, des variantes de la même, c'est-à-dire qu'il y avait des situations, euh, par exemple, dans lesquelles on aurait pu exploiter, on avait eu un échange en, dans, à l'intérieur d'un sous-groupe de, au sein de, de, de, de même un échange qui avait eu lieu, si je me souviens bien, je ne sais plus c'est en français ou en allemand, euh, mm -hmm. qu'au fond, on aurait pu euh, directement euh, inclure dans un de nos rapports, éventuellement sous forme d'une annexe euh, à ce rapport, mais qui aurait quand même, qui nous aurait épargné pas mal de travail. Et puis là aussi, euh, on nous a dit, ah, mais écoutez, non, parce que les experts, etc., on n'a jamais su qui étaient, du reste, les experts auxquels euh, notre travail était soumis. J'ai l'impression que dans certains cas, euh, euh, c ça en est resté au niveau de l'intention du côté de la commission on a quand même eu une chance énorme de ce côté là c'est que nous avions euh, pour la plupart, l'essentiel de la durée du projet euh, affaire à, à, à une personne qui était euh, compréhensible. c'était toujours la même ce qui a permis un certain suivi donc, elle savait que pour nous, c'était un peu une pierre d'achoppement, cette question-là. Euh, et puis, euh, dans, tandis que dans le projet précédent que j'ai fait à Illusion, on a eu en cinq ans, je pense, environ trois officers différents, puisque ça s'appelle des officers, euh, et euh, qui souvent avaient des opinions diamétralement opposées sur ce que les chercheurs devaient fournir. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une recherche intégrée Qu'est-ce que c'est qu'un… voilà. Ah, bon. Donc euh, là, on a eu droit à une certaine stabilité, mais euh, c'est au fond les, les, les, les anecdotes dont je vous parle. Euh, c'est au fond des variantes après la, la, la, la, la phase de négociation. C'était des moments où on aurait pu sans doute exploiter du matériel. Et euh, a... il y avait aussi deux, trois autres cas autour de, euh, est-ce qu'on aurait pu avoir un petit peu de soutien, par exemple, en termes de diffusion, pour diffusion dans d'autres langues, puis là on nous a dit que non, et tout, et tout. Alors, pour moi, il y a, il y a, il y a ce problème fondamental, du... il y en a deux là qui s'intersectent, il y a la question de la cohérence de l'Union européenne par rapport à ses propres objectifs, et puis, il y a la question spécifique de, euh, qui est très, très proche hein, des problématiques que l'on rencontre dans la recherche, parce que l'excuse, c'était toujours, euh, oui, mais vous comprenez les évaluateurs, les évaluateurs, etc. Les évaluateurs, apparemment, ne peuvent fonctionner qu'en anglais. Alors qu'on aurait très bien pu imaginer que, voilà, si un rapport était en français, il y avait assez de monde qui était capable d'évaluer un rapport dans la francophonie, immédiatement dans la germanophonie. Si on avait rendu nos rapports en maltais, je comprends que ça aurait peut-être été un peu plus difficile, qu'il y aurait peut-être un petit peu plus de risque de copinage. Mais euh, sinon, non, c'est des excuses qui sont un petit peu toujours les mêmes et c'est les mêmes que celles qui ressortent, euh, qui, viennent, qui, qui montent à la surface quand il est question de langue dans le domaine universitaire. C'est ça que je pense que là, il y a une réflexion qu'il faut approfondir, mais qui est largement sur la lancée dans le sillage des travaux qui sont fréquemment euh, euh, euh, poursuivis dans le contexte francophone, notamment en France. Euh, sur les langues dans l'enseignement et, la, et la recherche. Alors, ensuite, euh, sur euh, l'espéranto, l'équipe qui était euh, la plus... Alors, il y, avait, il, y a, il y a plusieurs équipes dans lesquelles l'espéranto est utilisé. Puis Peut-être qu'il voudra intervenir là-dessus. Michele Gazzola, qui est là, travaillait avec euh, un, le chef d'équipe, était Ben Tarnowikström, qui était à l'époque à l'Université Humboldt à Berlin. Et euh, bon, ben, Michelet et Ben Tarnas sont des gens qui euh, euh, parlent de modélisation mathématique entre eux en Esperanto. Ce n'était pas forcément au centre de leur euh, recherche, mais c'était un contexte dans lequel une équipe l'a employé. Simplement, l'équipe qui l'a le plus employé était celle qui était pilotée par euh, notre collègue Sabine Fiedler à l'Université de Leipzig. Et c'est cette, cette équipe-là qui a produit euh, des. Donc, qui, dans les différents rapports interne pour la commission, dans une ou deux entrées pour le val et dans le chapitre qu'ils fournissent pour le livre encore en, en, en, en, au stade des épreuves, ont abordé euh, la, la question d'Espéranto. De et euh, peut-être que ce sont des personnes que, que vous connaissez, et je reste que leur, leur certainement Zabine à quelqu'un qui est très disponible euh, pour répondre à des questions là-dessus. Je suis, je, suis, je suis juste participant. Hein. Je veux juste euh, bonjour à tout le monde. Salut, ton -chi, Oui. Euh, dans, dans ces projets, MIME, effectivement, il y avait plusieurs personnes qui, qui, qui étaient des y compris euh, l'ancien président du l'UEA, Marc fettus oui, bien sûr, qui, bien qui, sûr. Qui, qui travaillait. Euh, bon, lui, en tant que basé au Canada, était relié à une, à une équipe basée à Milan, en Italie. Euh, et eux se sont occupés de, de l'éducation. Hein. Donc, les, les, les, les résultats de ce projet vont, vont être publiés euh, bientôt dans, dans un livre, euh, dans un grand livre. Euh, je crois que bon, François peut dire mieux parce qu'il euh, y avait justement des questions qui voulaient faire les conclusions, euh, des conclusions majeures de, de ce projet. Bon, C'est un projet très vaste avec beaucoup de d'équipes qui, qui s'occupaient de, de, des, des aspects assez différents du multilinguisme. Ce n'est pas évident de donner une, une réponse univoque. E en tout cas, euh, c'est vrai qu'il y avait une équipe qui, qui dirigeait juste à Leipzig, par exemple, Binefid et Kiril Brosch, qui, qui s'est penchée sur la question espérantiste. Euh, notamment, en, en, et sur la question de la médiation linguistique dans, de, de lingua franca. C'est-à-dire, ils ont fait de, de, un travail, euh, si je me souviens bien, c'est j'ai coopéré avec cette équipe euh, dans la phase finale du projet pour quelques mois. Ils ont comparé les opinions euh, et les, les, les, les expériences des étudiants en Erasmus, des étudiants internationaux à laisser euh, euh, leur euh, attitude vis-à-vis -vis le plurilinguisme. Ils ont fait également, euh, bon, il n'y a pas des universités espérantistes, mais ils ont ils ont fait un travail ethnographique dans des d'entretiens euh, plutôt euh, avec euh, avec euh, avec des espérantistes dans l'Ukrain. Donc ils ont ils sont venus à observer ce que les gens parlant espéranto comme lingua franca, donc euh, comme langue tierce comment ils s'est positionné par rapport à, à la langue même et aux questions d'équité. Ils ont comparé ça avec les étudiants internationaux à Leipzig qui parlaient souvent anglais, mais des fois aussi en allemand. La plupart des gens sont des personnes qui ne sont pas ni germanophones ni anglophones en maternelle. Donc, ils utilisaient l'allemand ou l'anglais comme langue... langue... Euh, langue euh, communication et, et, et tout cela a été publié dans, dans, dans, dans plusieurs publications, soit en anglais, soit en allemand. Je crois aussi en espéranto, Ceux qui sont intéressés peuvent regarder les actes des, des, des colloques de la Guilde. Euh, C'est la Gesellschaft interlinguistique, fondée par Detlef Blanke à l'époque. Mal, mal, malheureusement, Detlef n'est plus entre nous, mais Sabine, il a repris. Euh, et continue la tradition de cette société savante de l'Allemagne, ex-Allemagne de l'Est, maintenant allemande du, du monde germanophone qui s'occupe de, de l'interlinguistique, donc pas seulement de l'espéranto, mais de toutes les langues planifiées, y compris ido, y compris interlingua. Hein, si ça vous intéresse, leur, les actes de tous les colloques sont disponibles sur Internet. Voilà, je ne sais pas si... Si peut-être il y a d'autres choses, tu vois, les gens ici, je crois, sont très intéressés par les résultats, mais euh, les, les projets interdisciplinaires produisent plusieurs résultats qui font du sens par rapport à certaines questions de fond. En tout cas, euh, par moi, Bentane, Marc Fettes aussi, Sabine, Kirill, il y a eu effectivement une, une présence euh, importante dans plusieurs euh, équipes de personnes pouvant parler d'espéranto. Personne n'a rien à dire. C'est ça, ça, peut-être la chose la plus importante. Voilà, j'ai terminé. Est-ce qu'on peut considérer que les études voilà. euh, qui ont été lancées, comme celle de l'étude MIM, ont été lancées euh, pour faire des études, pour qu'il y ait des études de fait, mais que leurs résultats ne sont pas diffusés et, et ne, ne donnent pas naissance à, à des décisions ou des changements dans le fonctionnement des institutions et qu'en fait on peut considérer ce genre d'études comme un alibi pour en fait conserver le statu quo sur le terrain et ne, ne rien changer parce que euh, le rapport de force, comme on l'a vu euh, lorsque vous avez lancé votre étude et que le rapport de force n'était pas en votre faveur, donc vous avez dû céder sur les traductions, à chaque fois, on retrouve le, le rapport de force et le statu quo qui se maintient. Donc, les études de, de, sur les, les langues, les, les, les enquêtes, langues survey, etc., euh, ça ne produit que du papier qui prend la poussière sur une étagère, mais qui ne changera jamais rien. Alors, je peux peut-être juste dire deux, trois petites choses là-dessus, enfin, deux, trois peut-être. Euh, je pense qu'il y a au sein euh, des instances européennes, c'est quand même quelque chose d'extrêmement vaste, avec des acteurs très différents et des, des, des lieux d'expression, des des si vous voulez, d'opinions passablement différente. C'est clair qu'au sein de la DGRI, quelqu'un comme Wolfgang Matskevich a pu faire passer toutes sortes de questions. Et puis, il a pu faire passer le message qu'il fallait qu'on consacre en tout cas 5 millions euh, euh, d'euros à aborder ces questions. Il y a un deuxième projet qui a été, euh, mais beaucoup, beaucoup plus orienté psycholinguistique, qui était porté euh, par un consortium euh, de, de, oui, beaucoup plus tourné psycholinguistique et un petit peu didactique des langues, euh, qui a aussi été financé dans ce, ce cadre-là. Donc oui, il y a, a d'une part des voix qui veulent faire peuvent faire porter cela. Donc, je pense que ça, ça, c est, c est, je ne pense pas qu'il y ait un monolithisme, si vous voulez, euh, et puis qu'il y ait quelque part euh, une, une, une volonté unique, dominante, monolithique de de, de faire taire ou d'interdire certaines, euh, certaines euh, certains questionnements. Je pense que euh, par ailleurs, précisément pour que euh, pour ouvrir la question aussi largement possible. Une des choses que nous avons abordées, c'est euh, quelles seraient les adaptations nécessaires au traité européen pour que l'Union européenne, enfin la Commission, mais l'Union plutôt dans son ensemble, puisse se doter avec des bases légales suffisantes d'une politique beaucoup plus active en direction de la diversité des langues. Alors là, pour une, une deuxième anecdote pour Christian Lavarenne, je pense qu'il y a une autre ici, c'est qu'au euh, moment où euh, je me souviens avoir eu une discussion avec une personne très haut placée à la commission, mais à la direction générale EAC, en hein, éducation et Culture, enfin EAC c'est Education and Culture, le A c'est pour end, et quand je vais parler de ça, elle a ironisé sur le fait qu'on osait soulever une question pareille. Alors je dis oui, on ose, nous, parce qu'on n'est pas des... Fonctionnaires, nous sommes là justement pour amener d'autres idées et, euh, et, et vous savez, euh, le contenu de tout ceci est négocié en amont avec la direction générale. Donc, oui, nous posons la question des adaptations nécessaires au traité pour avoir une politique plus euh, proactive pour la diversité, même si ça vous choque. Enfin, quoi qu'il en soit, nous avons effectivement abordé certaines choses dans, dans ce cadre-là, dans une optique juridique et c'est un, un volet qui a été porté par un, par un juriste. J'aurais aimé du reste qu'il aille un petit peu plus loin et qu'il soit un petit peu plus offensif là-dessus. Mais bon, voilà, c'est aussi dans la nature du collègue en, en question d'avoir été un peu plus retenu. Mais quoi qu'il en soit, il, nous avons une opinion juridique sur la question. Ce qui veut dire que derrière, on retombe toujours sur le même truc, on retombe sur la question de la volonté politique des États membres. Et comment est-ce que les États membres... Euh, sont prêts, eux, à s'investir là-dedans. Alors, et, et, et là, je pense que c'est un travail de, de conviction à faire en parallèle auprès de plusieurs États. Il faut que ce soit aussi porté par les relativement grands euh, auprès desquels il faut faire passer l'idée que tout faire en anglais est euh, probablement quelque chose qui est euh, dangereux pour l'Europe. Et je pense que la, le, je vais pas trop aller dans cette direction, mais j'ai mon intuition, si vous voulez, c'est que une des illustrations de ce danger, on le trouve tout simplement dans la, la récente, le récent incident autour de l'annulation d'une commande de sous marin par l'Australie. Je pense que derrière, il y a aussi une dimension à caractère linguistique et culturel avec les risques que ça comporte. Oh, po oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,